Si vous êtes débutant, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. En tant que coach, vous avez une force que les coachs avancés non plus. C'est-à-dire qu'au début, quand vous lancez, vous avez du temps parce que vous n'avez pas encore beaucoup de clients et parce que vous démarrez. Et ce temps-là est un véritable avantage pour vous. Alors quand je dis que vous avez du temps, euh, vous allez peut-être me dire, bah non, en fait, je travaille, j'ai que le soir et le week-end. Oui, mais vous avez quand même du temps dans le sens où vous n'avez pas encore de clients et euh, vous n'avez pas encore euh, des clients à gérer, des clients à servir, vous n'avez pas besoin de mettre toute une, euh, une, euh, un système marketing en place. En fait, au début, vous êtes léger, vous avez du, du temps. En tout cas, la majorité de votre temps euh, est accessible et disponible. Vous n'avez pas d'impératif. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'avec ce temps, ce que vous pouvez faire, c'est de créer de l'intimité, de la proximité avec vos prospects. Et pourquoi c'est puissant Parce qu'en fait, quand on est un entrepreneur un peu plus avancé, quand on est un coach un peu plus avancé, bah, on a moins le temps de discuter avec tout le monde. Okay on veut euh, optimiser son temps. Et du coup, vous, ce que vous pouvez faire, c'est plutôt que de vous précipiter à essayer de vendre quelque chose à quelqu'un, c'est de créer une relation, prendre votre temps quand vous discutez, vraiment prendre le temps de connaître la personne. Et en fait, vous pouvez être moins bon qu'un qu coach de référence, ok, vous prenez euh, qui vous voulez, vous êtes peut-être moins bon qu'eux. Mais le, le truc, c'est que ce coach qui est génial, il n'a pas de temps à dédier à votre euh, prospect. Il ne va pas discuter avec lui sur WhatsApp. Il ne va pas échanger des vocaux avec lui sur Messenger. Et du coup, pour ce client-là qui a besoin d'une connexion, d'une certaine intimité, eh ben, il va préférer ne pas travailler avec cet expert, ce coach plus avancé que de travailler avec quelqu'un, certes peut-être un peu moins bon, un peu moins connu, mais qui est plus accessible. Et ça, même moi, c'est quelque chose que j'expérimente à un certain niveau. Euh, J'ai des prospects qui préfèrent ne pas travailler avec moi et travailler avec d'autres parce qu'en en fait, euh, ils préfèrent cette proximité avec d'autres coachs et c'est OK. Et de la même manière, ils ne veulent pas travailler avec des concurrents à moi qui sont beaucoup plus avancés que moi. Pourquoi Parce que ces concurrents ne sont plus accessibles en fait. Vous payez le même prix que euh, chez, euh, chez moi, mais du coup, vous n'avez pas accès à un 1 à un avec cet expert-là. Et du coup, les gens préfèrent travailler avec moi. Donc voilà, ce que je vous partage là, c'est que où que vous soyez dans votre business, vous avez toujours la possibilité d'offrir plus de proximité et d'intimité par rapport à quelqu'un d'autre. Parce que ces concurrents qui sont au-dessus de moi, ce que moi, je dis d'eux, eux, ils peuvent le dire pour euh, d'autres concurrents qui sont au-dessus d'eux. Vous voyez un peu le truc Donc, je vous invite vraiment à profiter du fait que vous soyez débutant pour pouvoir ne pas vous précipiter, ne pas avoir d'impératif pour pouvoir passer du temps avec les gens. Et vous allez voir comment c'est précieux. Les gens, quand ils se sentent appréciés, écoutés, ils auront envie de faire un appel avec vous et ils voudront... Euh, très probablement travailler avec vous si vous avez besoin d'aller plus loin parce que vous voulez euh, vraiment vous avez des objectifs plutôt élevés dans le sens où vous voulez vraiment avoir vos pr premiers clients haut de gamme et que vous voulez euh, discuter avec moi pendant un quart d'heure faire ma connaissance et moi voir si euh, vos besoins correspondent à ce que nous on peut offrir ben, je serais ravi de vous offrir ces 15 minutes d'appel vous cliquez sur le lien en dessous on fait connaissance et si ça se passe bien et qu'on veut aller plus loin, on fera un deuxième appel où je vous présenterai comment on peut travailler ensemble. Et si euh, vos besoins ne correspondent pas à ce que moi j'offre, c'est OK. On aura passé 15 minutes euh, à faire connaissance et ça me fera très, très plaisir. Donc, euh, si vous êtes intéressé, le lien il est en dessous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.